Lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs, il peut être pratique d'avoir une demande de mot de passe directement au démarrage de l'ordinateur. Pour ceci, il suffit de supprimer une ligne dans un fichier pour ne plus avoir le compte principal qui se connecte automatiquement. Seulement, ce fichier est protégé, donc nous allons voir comment remédier à cela. Donc, Nous allons dans les accessoires, émulateur de terminal. Et nous tapons sudo tunar. Donc tunar c'est ce qui permet de naviguer dans les fichiers. Et sudo c'est super utilisateur doux Et donc il demande le mot de passe. Là il ouvre ceci. Nous revenons avec la flèche en arrière. Dans le fichier ETC. Et ce qui permet de se connecter c'est l'IDM. Nous ouvrons le fichier lightdm.conf et ici il y a donc autologin user Xubuntu donc le compte principal et nous supprimons cette ligne. On enregistre. On peut fermer. Maintenant au démarrage, le mot de passe sera demandé pour se connecter.